La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La liberté de la presse, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale qui lui est consacrée, intéresse plusieurs journaux ce mercredi 3 mai 2023, dont Réomi Goutillon, qui juge que le Sénégal a des raisons de trembler malgré les acquis. Et ce journal pointe dans ses colonnes l'intimidation, les arrestations et la condamnation de journalistes. saisissons la balle au rebond, le président du Corée de Mamadou, soutient qu'emprisonné un journaliste dans le cadre de son travail dénote d'un recul net de la liberté de la presse. Le secrétaire général du Sandpix, lui, dénonce les conditions de travail des professionnels de l'information et de la communication, dont la moitié est sous-payée selon Bambakassé. Bambakassé, que nous retrouvons dans sud Quotidien. pour nous, un seul journaliste qui va en prison, c'est un détenu de trop, déclare-t-il, pendant que le président de l'appel, Ibrahim Ali Sefaï, souligne que c'est la première fois qu'on fête la Journée internationale de la liberté de la presse avec un journaliste en prison. Sud-Cotidon conclut que la liberté de la presse au Sénégal est entre réalité et illusion. Yor Yorbi, plus catégorique, voit la liberté de la presse en péril au Sénégal et souligne que la descente aux enfers continue, consacrant sa une à Pape Mustapha Mustafa Diop Pape Alényon et Babakar Touré. Ce dernier a justement été évacué à l'hôpital principal de Dakar après un troisième retour de parquet en scène Libération. Vox Populi précise que Babakar Touré a été évacué puis interdit né aux urgences de l'hôpital principal parce qu'il a piqué une crise. col lui, a acté sa désobéissance civile en sortant du territoire national, renseigne plusieurs journaux dont Libération où le leader de PASTEF déclare, je cite, « Face à une portion de la justice inique et aux ordres politiciens, la désobéissance est un moyen et la résistance un droit. » Réomy aussi appelle cette sortie du territoire national d'Ousmane Sonco, malgré son contrôle judiciaire, premier acte de désobéissance civile. Sonko déchire son contrôle judiciaire, titre pour ça par alpha Cotidian, qui précise que le leader de PASTEF a traversé la Gambie en voiture. Son co-sort du territoire et fait un pied de nez à la justice, note pour sa part Vox Populi, où le leader de PASTEF lui-même parle de sa première sortie du territoire national depuis deux ans et trois mois, soutenant que le contrôle judiciaire a juridiquement pris fin avec la fin de l'instruction. Et après avoir franchi la frontière gambienne, Ousmane Sonko a fait une pause photo et parle de désobéissance, litant dans les colonnes de Vox Populi. L'info en déduit et titre, Sonko viole son contrôle judiciaire. Le même Sonko est vu sur la voie de la solitude par l'observateur qui évoque son refus de participer au dialogue et les conséquences d'un isolement volontaire, mais également la valeur d'un dialogue sans le principal opposant. Et ce dialogue, si on en croit, le quotidien divise les leaders de la coalition Yehui Askanoui, notamment Khalifa Ale et Ousmane Sonko. Le journal de Madjambaljane appelle cela le conflit d'intérêts. Bougan lui, rejette la main tendue de Makissal, renseigne l'évidence et le mandat souligne que c'est l'accord de Nation nationale des jeunes de Gemsabop qui s'est opposé à toute forme de dialogue et de deal sur le dos du peuple sénégalais. Enquête nous apprend pendant ce temps que le PDS qui a décidé de répondre à la main tendue du président Macky Sall pose ses conditions. Les libéraux iront au dialogue à certaines conditions dont la révision du procès de Karim Wad souligne le quotidien Enquête où le PDS réclame aussi une prolongation des délais d'inscription sur les listes électorales pendant que Réumi Quotidien démontre l'urgence d'un dialogue social et économique en entendant les politiques. Dans populer, la Task Force républicaine salue l'initiative de l'appel au dialogue national et invite les forces vives à y répondre. Le président aurait pu ne pas le faire et personne n'aurait pu le lui imposer. C'est une démarche volontariste qui s'inscrit dans nos valeurs ancestrales, souligne Maudom Malik dans ce journal où l'on nous apprend aussi qu'à l'occasion de la clôture des inscriptions à Touba, des primo-votants mécontents ont saccagé la sous-préfecture de Ndam. Trois bureaux ont été détruits, des vitres brisées et un parmi les vandales a été arrêté et renseigné. Vox Populi. Libération, au même moment, livre les révélations de l'enquête dans l'affaire des fausses docteurs qui ont fait croire à des patientes qu'elles avaient une infection ovarienne pour leur facturer des traitements. Face aux enquêteurs, chacune des mises en cause a tenté d'enfoncer l'autre pour se décharger. Elles ont toutes été déférées au parquet hier, nous apprend ce quotidien. Hier, le président Macky Sall a inauguré la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile, renseigne réumi quotidien qui fait état de 15 milliards de francs CFA pour moderniser le Secteur. Les mécaniciens ont désormais leurs empa à 15 milliards de francs CFA, nous apprend aussi le peuple quotidien qui souligne que Maki a offert 62 hectares aux artisans de la mécanique. Maki Sall drague les artisans, conclut LAS et le quotidien national Le Soleil voit à travers cette empa un jalon de plus pour désengorger Dakar. Pendant ce temps, Source a dévoilé des les dessous du voyage de Suleiman Télico en Centrafrique où il siège désormais dans une juridiction. Ce journal nous apprend en effet que c'est à la faveur d'un appel à candidat que l'ancien boss de l'Union des magistrats du Sénégal a gagné un poste de juriste expert dans un tribunal spécial créé pour juger des crimes de guerre. Et au tribunal de grande instance de Dakar, les échos signalent un déficit de juges d'instruction révélant que seuls 6 cabinets sur 10 fonctionnent. Ça ne fonctionne plus pour la qui tarit au fil des années selon Soulomb qui pointe 10 ans sans victoire, quatre défaites de rang et un genou fragile. Ganagui, lui est vu par Stade comme un lion en zone de turbulence. Ce journal le signale dans le rouge avec Everton en Prime League. Réumi quotidien s'intéresse principalement dans sa version sport à la Cannes U17 pour nous apprendre que le Sénégal a battu l'Algérie 3 à 0 et s'est qualifié pour le second tour. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.